Il est là, il est derrière, il est revenu, il est revenu tout seul, il a trouvé. Voilà, tiens, je vais lui dire bonjour. Bonjour. Boundia, je sais pas comment on dit Boundia. Boundia, j'écris un peu n'importe comment. Attends, normalement, j'avais un traducteur, comment il s'appelle déjà Je vais chercher mon traducteur. Ah, mais il parle français, il dit bonjour. Bonjour Denise. je lui dis. Tu parles portugais, toi, Carlo Leto Ah, il dit bonjour de serveur A. Très bien. Merci. Voilà, j'ai mis traducteur en portugais. Tenho um tradutor em portugais. Je vais dire que je suis à Nice. et Carlo à Rome. Je crois que tu es à Rome, non euh, À Rome. Euh, Sui, Emnis et Roma, Carlo. Et Carlo travaille pour la télévision italienne pour reproduire en 3D les monuments euh, anciens pour les films, les documentaires. Et il a une très belle île sur Second Life avec une, des reproductions de beaucoup de lieux historiques comme la tombe de Nefertari, etc. Ah, tu as fabriqué aussi les Bouddhas d'Afghanistan, euh, qui ont été détruits ah, Ça, je, les ai, je crois que je les ai pas encore vus. Quand j'étais sur ton île pour visiter, ils étaient en cours de construction. Bon, je sais pas ce qu'il a. Il bouge dans tous les sens, Avatar. C'est peut-être un enfant qui le manipule. Oh là hop, hop, hop, là, il s'amuse. Je lui demande quel âge il a, parce que... Quand vous êtes... Oh, oh. d'habitude on entend parler mais là ils ont dû couper le son par contre il arrête pas de nous pousser j'ai l'impression qu'il fait exprès quand même hein. et allez et allez ouais bon ça doit, être vrai. ça doit être un enfant bon sinon je vais prendre l'hélicoptère et je vais lui tirer dessus ça doit être un gosse qui veut s'amuser. Voilà, je vais lui tirer dessus avec l'hélicoptère, puisqu'il veut s'amuser. Voilà. Attention, alors il ne faut pas que je rate. Je vais, je vais tirer avec le missile. Ah non, mais Voilà, Allez, je tire avec le missile. Oula, là. alors là, il est bien visé, hein. Ah, écoutez. Oh. Voilà. Bon, bah, ben, ça va, être intact. Et au revoir, Carlo Leto, Carlo Lello a bientôt à bientôt voilà euh, pour récupérer l'avatar quand il est en l'air j'ai fabriqué aussi un avion. Enfin un avion un peu bricolé, mais ça me permet d'enfermer en, l'avatar dans une sorte de boîte transparente et de le transporter comme dans un avion. Et ça me permet de le transporter. En J'agrandis l'avion, ensuite je récupère l'avatar à l'intérieur, voilà, hop, il est dedans, ils ont fermé, non, pas totalement, voilà, je mets dedans, et ensuite je vais conduire l'appareil, Fly, et voilà, et on va le ramener à la biennale de Cervera, voilà, Donc, allez, on remène. À son point de départ, comme ça, si quelqu'un manipule, salut Carlo. Oui, là, je pense que c'est d'après en ce même ligne. Je me souviens plus exactement d'après quel tableau je l'ai fait. À droite, c'est Millet. Non, j'ai lu ce qu'il y avait. Je dois retourner sur la place parce que j'ai l'avatar qui est en direct du Portugal qui a. Qui est là, et peut-être il y a des gens qui regardent, je retourne en bas, si tu veux me suivre, je retourne sur la place, je vais sauter du balcon, comme ça, je vais aller plus vite, voilà, il est là, boum dia et il vient de s'envoler d'ailleurs, tiens, il vient de partir. Attends, a... quelqu'un a dû le manipuler. Il s'est parti d'un seul coup. Là, voilà, il, il est très loin. Je crois qu'il est vers la tour. Là, je vois le point sur la carte. Il a l'air d'être vers la tour. Attends, je regarde. Oui. Il a dû s'envoler vers la tour. Attends, je vais aller le chercher avec le vaisseau si tu veux venir avec moi. Je vais aller le chercher. Voilà, tu es monté. Attends, je vérifie tu es bien monté. Oui, d'accord, on y va. Allez, on va le chercher. Ah, où est-ce qu'il est Boum Il est à côté de ma maison. Bah là, tu vas vers ma maison. On va lui ouvrir la porte. Voilà, il a ouvert la porte. Il va voir ma maison. Allez, venez. Là, est-ce qu'il vient Oui, il essaye de rentrer. Allez, bah ça, c'est bien. C'est quelqu'un qui sait pas comment se poser. Voilà. Peut-être ah, il est monté à l'étage, il est monté dans l'atelier, il est dans l'atelier, hop, oh, il est ressorti, il est passé par la fenêtre. Ah, bravo. Là, il est entré dans le musée d'art moderne. Bon, je laisse se promener, il est en train de visiter. On passe faire le music hall. Bien. Voilà, salut Nolande. Bonjour. Oui, là, la biennale vient de se terminer. Mais c'est ici l'installation que j'ai faite. Regarde. Voilà. C'est la reproduction à l'identique de l'installation que j'ai faite à un serveur A. Et on peut interagir avec euh, la Biennale de Severa euh, via l'écran et un avatar qui est à disposition des visiteurs. Et donc je peux leur faire visiter mon île et parler avec eux. Voilà.